Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelait « 13 petites enveloppes bleues ». Pour résumer, c'est l'histoire de Ginny qui vient de perdre sa tante et qui va entreprendre, grâce à des lettres qu'elle lui a laissées avant de mourir, un voyage à travers l'Europe pour, on va dire, se découvrir et guérir. C'est un peu raccourci, mais ça m'a toujours conforté dans l'idée que voyager était parfois la clé pour se retrouver. Du moins, essayer. Alors, j'ai moi aussi décidé, avec quelques semaines compliquées, de reprendre la route en suivant encore une fois les conseils de ce livre. Un en particulier m'a marqué et il disait... Sometimes, life leaves you without directions, without guides, posts or signs. When this happens, you just have to pick a direction and run like hell. Ça y est, je suis revenue de Dodo moins baliée, je fais ma meuf <rire> Bref, ici c'est le dernier épisode de cette série en Indonésie, et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'ai pu Les copains, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve sans micro parce que j'ai réussi à le perdre en Bali, donc j'ai trop le seul. Mais je vais quand même essayer de faire des petits arrangements pour que mon son soit pas trop mal. Aujourd'hui, on est, je sais pas du tout, on est le 19 juin ou le 20 juin, je sais plus. Et euh, c'est mes derniers jours à Bali. Le 24, on part à Jakarta et on rentre, enfin je rentre le 26 en France. Ça fait plusieurs jours que je suis malade, mais vraiment hardcore. Tous les autres ont été malades avant moi. Donc là, je suis hyper fatiguée. J'ai pas dormi cette nuit. Genre pour vous donner un exemple, j'avais un jogging, un sweat, un pull, un sac de couchage, mon drap de clim, il fait 35 degrés et j'avais froid et je grelottais, c'est l'horreur genre euh, vraiment je suis hyper malade donc c'est pas ouf pour finir euh, les derniers jours à Bali mais ça va un peu mieux euh, qu'il y a quelques jours donc c'est cool et je me suis dit que j'allais vous emmener dans un vlog mes derniers jours à Bali ça va peut-être être un peu triste mais je voulais vraiment euh, enfin genre garder ça en mémoire euh, parce que là on est à Tchongu on bouge à Seminyak cet après-midi et pendant 5 jours on va essayer de profiter au max il y a aussi une invitée un, un peu surprise qui vient et je voulais filmer ça parce que euh, c'est une invitée qui date du lycée, euh, qui vient à Bali. Et euh, pour les anciens, bah, je trouvais ça marrant de vous faire un petit euh, clin d'œil. Sinon, alors pourquoi je suis levée à 8h aujourd'hui, voire à 7h30 C'est parce que j'ai un shooting photo. Il faut savoir que j'ai toujours été hyper intéressée par la photo que ce soit, prendre des photos ou euh, genre être plutôt modèle. Mais je me suis jamais sentie vraiment légitime euh, dans ça, euh, j'avais déjà fait des photos il y a assez longtemps et tout. Et on m'avait dit, bah, enfin n'hésite pas à en faire. Euh, pas en mode, euh, t'es trop magnifique et tout, Mais juste, t'as une peau très blanche. Donc, des fois, ça peut euh, intéresser des gens. Alors, moi, j'étais en mode, putain, c'est un peu gros complexe. Donc, euh, pourquoi pas. Et donc, j'ai reçu euh, quelques propositions euh, quand j'étais à Bali. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui ai contacté euh, la photographe. Parce que j'adore son, son style. qu'elle avait fait euh, des photos avec euh, Olympe. Euh, je sais pas si vous voyez euh, de TikTok que j'avais rencontré en soirée euh, à, à Bali, euh, à Guilly. Bref, euh, tout ça je l'ai Mais je lui ai proposé, enfin je lui ai dit est-ce que tu fais des collabs euh, Voilà pour savoir. Et elle m'a dit bah écoute, pourquoi pas vu que t'es à Bali Donc trop cool, j'ai trop hâte. Puis j'aime trop genre, rencontrer des gens qui créent, qui font des trucs et tout. aussi, je voulais juste vous en parler très rapidement. Euh, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je sais que j'ai reçu pas mal de messages, enfin quelques messages et. Euh certains commentaires me demandant où ça en était les breakups d'ailleurs et est-ce que je ferai d'autres épisodes enfin comment ça allait par rapport à ma rupture euh, je vous avoue que j'ai un peu arrêté en arrivant en Mali pas que ça allait beaucoup mieux, pas que j'avais oublié, pas que je souffrais plus, enfin genre vraiment pas du tout, pour le coup c'est pas le cas. C'est juste que j'avais pas envie de donner trop d'importance à cette rupture et de trop me résumer à ça. Et je pense que j'en parlerai peut-être quand je serai plus à Paris, sans forcément faire des break up diaries. Je pense qu'il y aura forcément un dernier épisode, ça se trouve ça sera dans deux ans, dans trois ans, dans quelques mois, je sais pas. Le jour où vraiment genre, je serais passé à autre chose et euh, le jour où je souffrirai plus parce que là vraiment c'est pas le cas. Et donc voilà je voulais vous dire si vous avez vécu ça, si vous êtes pas très bien aujourd'hui et que euh, vous vous êtes identifié à cette série et tout. Pensez pas que euh, genre je vous abandonne ou que je pense plus à ça ou que genre vous êtes tout seul et vous pensez encore. Donc juste là j'essaie de vous partager des trucs qui me motivent parce que vraiment le truc principal qui m'a aidé euh, pendant cette rupture et de manière générale quand tu vas pas bien c'est d'essayer de te rattacher à des petits trucs simples de la vie que tu aimes, et genre même si sur le coup t'as l'impression que ça fera jamais le poids euh, par rapport à tout ce qui s'est passé c'est des petits trucs que t'aimes, plus des petits trucs que t'aimes, plus des petits trucs que t'aimes, qui permettent d'aller euh, mieux, et honnêtement c'est vraiment vrai, c'était moi qui avait donné ce conseil à une personne très proche de moi qui allait vraiment vraiment vraiment pas bien elle me l'a rappelé euh, juste après que je me suis fait quitter. et euh, j'étais en mode oh putain, c'est vrai, genre j'ai dit ça. <rire> donc voilà, je sais que moi, c'est des petits trucs du quotidien. Genre, voyager, faire des vidéos. Et je vous dis pas forcément de partir à Bali. Parce que je, je suis totalement consciente que tout le monde n'a pas l'opportunité ou le moyen Enfin, je sais pas du tout ça. Mais c'est des petits trucs euh, du quotidien. Et donc voilà, c'était juste ma petite aparté. J'en reparlerai pas forcément dans cette vidéo. Mais si vous vous sentez vraiment pas bien, n'hésitez pas à me parler en, en DM. Et, et voilà, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose à plus grande échelle. Genre, j'avais dit ça en rigolant dans ma story. Genre, un Discord. Euh, Discord des cœurs brisés. <rire> Pourquoi pas, si vous avez une aimez l'idée. Je répète que ça enfonce un peu tout le monde en fait Genre dans ce truc alors qu'on se résume pas tous à une obture mais, mais voilà Genre c'était juste ma petite aparté Et si je vous arrivez ça ou même un autre truc négatif Dans votre vie et que ça va pas trop vous êtes bon courage Et euh, apparemment ça passe Et apparemment euh, sur le long terme tu vas mieux Donc euh, j'essaie d'y croire et je me rattache à ça Je vais finir de me préparer Et puis euh, on va y aller balader Danser tout l'été monter on pas là Les gars, je vous retrouve euh, quelques jours après. J'ai pas trop filmé, donc je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Alors, euh, ces derniers jours, ça a été vraiment full, intense, trop cool. Bon, J'étais malade au début, donc ça c'était un peu relou. Et on est arrivé dans, dans le nouvel hôtel et tout. Mais euh, avant-hier, on a passé une journée incroyable, donc je vais vous raconter. Le matin, je suis allée prendre un brunch et tout dans un endroit trop, trop, trop cool. Ensuite, on a fait un shooting photo avec Sarah. Et euh, on est allé euh, ensuite avec des potes. Euh, filmer des plans de drones, filmer plein de trucs, euh, filmer pour leur insta, c'était trop trop cool. Il y avait un mec genre gros hasard qui est un instagrammeur assez connu et tout, genre euh, australien. Et euh, en fait j'ai capté après que je connaissais de ouf, c'est réel, c'est tout, donc trop marrant. Enfin vraiment en fait c'est ça que j'adore à Bali, c'est que tu peux te retrouver dans des opportunités pro genre what the fuck ou genre juste des opportunités trop cool mais sans avoir prévu ou quoi. C'est trop trop bien, la journée était trop bien, les photos aussi avec le photographe étaient incroyables, genre hyper vintage et tout, donc, euh, donc trop cool. j'ai vu un peu plus des galères donc euh, la journée était un peu moins bien mais il y a Alizé, ma pote de France qui est venue euh, à Bali et que j'ai vu donc ça fait deux ans que je l'ai enfin que je l'avais pas vue donc incroyable genre vraiment genre c'était trop bien enfin c'était une de mes trop bonnes potes au lycée donc ça m'a fait trop plaisir et toi on est sorti euh, au Seine Bar je sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont à Bali mais c'était euh, trop cool genre, hyper chill enfin bref trop trop bon moment <musique> Mon cœur me déchire, ma meilleure pote Shirazad. d'ailleurs tu vas voir cette vidéo, tu vas la faire de la musique sans moi, Genre, je suis trop triste. Putain ça fait des ménages. Je vais dire un petit mot pour vlog après. Putain, ma vie, Je dire parce que c'est pas mon frère. J'ai trop le Pour le tour de nous, après, après, après deux année. ans sans se voir. <rire> deux ans sans se voir. C'est avait fait une vidéo il y a deux ans. Et là, Et la gros, rap rap gros, grosse rapta. La grosse rapta à Bali. Oui. Pourquoi Les abonnés se souviennent de toi. Euh, vous voyez, la meuf elle a qui plein de merde. Euh, Il pitoise. Pitoise. Bref, Pauline, elle me donne toutes les, tous les petits tips pour être un bon petit rat. <rire> et économiser. <rire> Quoi cette vidéo Avec égaliser, vous avez que des vidéos. Comment euh, économiser <rire> Comment, euh, <rire> euh, comment <rire> dépenser mon <d> argent <rire> Quoi Non, c'est bon, je suis belle au naturel. Tu comment pour arrêter la vidéo Là matin je suis allée reprendre un brunch. Je vous avoue que niveau dépenses par contre là c'est la sauce. Euh, niveau taf aussi mais, euh, mais c'est mes derniers je crois pas. Bali. J'ai envie de pleurer, je veux pas partir. On essaie de, de profiter et euh, on s'est retrouvé euh, sur une guest list d'un event donc on va y aller avec nos potes avec Alexis et Théo parce que Nico il est malade. Je veux pas partir, je veux pas rentrer en France. <rire> on se retrouve le soir euh, je ressemble à rien parce que je suis pas encore préparée va, elle est déjà en, en bombe. <rire> <rire> et on va euh, aller en boîte on va vous raconter notre petite journée vite fait puis on va vous dire ce qu'on va faire dans les prochains jours en mangeant notre burger pat on... comme en france pour 1 euro je suis surexcitée excitée, ça va pas du tout alors aujourd'hui qu'est ce qu'on a fait bah pour une est ce matin et aller prendre un petit breakfast avec euh, des potes à elle voilà euh, qui font du montage et des vidéos quand même mais genre trop chaud, enfin vraiment euh, d'avis vrai. à Bali, genre. Ouais, je veux vivre à Bali, genre vraiment. Et après on a fait euh, une plus partie genre, dans un beach club trop bien. genre. Mmh. Franchement moi j'ai kiffé en vrai, c'était grave bien. Bah moi ça va, mais on a été sur la guest list donc on a rien payé, donc c'était très cool. C'est les bons plans à Bali, genre si vous allez à Bali, essayez de trouver des guest list, envoyez ouais. des mots sur Insta. Niam Donc le soir on va à une nouvelle boîte et on espère qu'on va kiffer. Il y a tous nos potes, mais là personne ne veut rester avec nous. Hein. Donc euh, on reste tout seul. Depuis que je suis de Pauline, j'ai l'impression d'être une un peu. Bon. Et bah ben, c'est bien. Avant, faut, euh, on fait comme ça la chale. Mm. Et euh, après, on rentre à Jakarta et moi j'ai pas du tout envie de rentrer. Oh. T'as un truc à dire sur le voyage, genre une euh, conclusion, t'as fait cette dernière vlog là. Ah oh, bah déjà, je suis triste de... En fait, Pauline, tu as manquer en vrai. Non, c'est seras... trop... Parce que vous savez quand même, genre deux mois là, on est arrivé à être ensemble et ouais. tout. Après, je suis arrivée ta nouvelle vie sur Paris. En vrai, je pense que tu vas kiffer. C'est trop bien. Voilà, je pense que ça va être trop bien. Et euh, cet été, de toute façon, on va se revoir en vrai. Mmh. Et j'ai kiffé. genre Vraiment, je pense que c'est plus de ma vie en vrai. Bah, euh, ouais. je pense que tellement grand... En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on a dû tellement grandir et tout. Vraiment. On a tellement de trucs. Déjà, on va beaucoup plus vers les gens et tout. Mmh. Genre, euh, vraiment, meilleure expérience. Et si vous avez l'occasion d'aller à Bali ou en Thaïlande. C'est tellement bien. C'est trop bien. va mmh. enfin, Vraiment, partir, En vrai, c'est des pays quand même sûrs. Genre, même si vous partez à... entre golf et mmh. tout. En vrai, c'est safe, faut être prudent, mais en vrai, ça a l'air ouais. Limite, je crois que c'était plus safe qu'en France en Thaïlande. T'as de, de froid ou Incroyable, ça m'a ouvert les yeux. Euh... Bah, c'est incroyable. J'ai découvert des gens vieux, Mais. <rire> <rire> <rire> je rigole. As ah vu tu veux apparaître, Théo Je sais que vous avez vu, elle l'a pas vu. Mais il y a eu un truc que j'ai fait. moi On dirait que je suis noire par contre dans la vidéo. En tu parles de moi fait des taux, il fait le un non, taux de star ça, avant ouais. La nouvelle grande star de ce voilà. pays qui se fait tout le temps pouponner parce qu'elle a 15 shootings par jour et en a marre Alors, Je suis fatiguée, j'ai mal au bras et maintenant j'emploie des gens. Genre Sarah Sarah elle est coiffeuse depuis 2006 <rire> Genre, allez, Elle a allez. son salon qui s'appelle Nouvelle Hair <rire> Sarah's Berber <rire> Plus droit C'est mon avenir Un dernier truc ah, à dire bon, euh, pour la fin de ce voyage. Je suis malade depuis 4 jours. Mais Je suis Ah bah j'ai fait moins Pourquoi J'ai fait 100 000, Give me a I need to get my story straight, my friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State, my lover she is waiting for me. Coucou les gars, alors là on est parti de Bali, c'est trop triste, euh, on est à Jakarta, on a eu des galères de logement hier, parce que Jakarta c'est euh, pas Bali quoi, et là on mange un petit nashi, on va aller en rooftop, et je pars à 5h du mat à l'aéroport, ou 6h si je suis faux folle. Et avant, on va aller en boîte. Hello les gars, je vous retrouve. Euh, on est le 27, 28, 28. Je suis rentrée en France. Comment vous dire, tu veux, cette expérience, c'était incroyable. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai la orange, ça commence à me saouler. Alors que là-bas j'avais l'air bronzée et fraîche mais bref j'ai commencé cette série de vlogs sur Bali en pleurant, je suis en train de finir en pleurant, on est où là Cette expérience a vraiment été incroyable euh, de tous les points de vue, euh, vous savez je suis vraiment partie sur un coup de test euh, voilà et j'ai vécu tellement de choses en deux mois, donc déjà j'ai voyagé énormément, j'ai rencontré plein de gens tellement inspirants je me suis amusée, enfin, j'ai vraiment fait plein de choses et en plus j'ai pu filmer euh, des vidéos et faire des photos, j'ai fait des shootings photos, enfin, d'un point de vue pro ça a été trop cool, il me reste plus qu'à faire tous les montages, à euh, vraiment tout éditer. Euh... Je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment retrouvé euh, le plaisir de créer et, et de refaire des choses euh, voilà, depuis euh, ma rupture et tout parce que euh, je me suis vraiment rendu compte que c'était ma passion. Euh, je vous avoue que Bali, je vais vous en parler plus en détail parce que je sais que vous me demandez des vidéos où je vous donne des conseils et tout et je compte faire une vidéo euh, conseil voyager en Thaïlande et une vidéo conseil voyager à Bali parce que euh, j'ai quand même voyagé deux mois en Thaïlande quasiment et deux mois à Bali donc je pense que j'ai pas mal de trucs à dire euh, donc voilà pour euh, d'un point de vue technique je vais vous en parler mais juste d'un point de vue personnel en termes d'expérience de, et tout, euh, Bali c'est tellement un endroit qui me correspond, il euh, y a quelques points négatifs que je partagerai sans doute un jour qui font que je suis pas sûre d'y vivre un jour, il y a aussi énormément de points positifs et je me suis tellement sentie à l'aise à Bali parce que ça me correspond tellement, en fait je pense que j'étais de tous mes potes, celle à qui ça correspondait le plus, euh, qui était le plus, on va dire, euh, dans son élément à Bali, et euh, j'ai rencontré tellement de gens créatifs et tout, euh, je sais même pas comment vous expliquer, mais pour vous donner un exemple tout con, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens nous sur les réseaux à Bali, et euh, ce qui fait que t'es personne en fait, et genre c'est grave bizarre de dire ça comme ça, mais tu peux te retrouver à faire des soirées, ou à faire des shootings, ou à passer des moments avec des gens que tu suis sur les réseaux ou alors qui sont grave connus et c'est normal et je trouve que c'est un truc qu'il n'y a pas en France mais franchement il faudrait que je débatte pendant des heures sur Vani mais j'ai l'impression en France dès que quelqu'un a un peu d'abonnés bah genre il va se sentir famous et tout après je critique pas du tout la France genre j'aime pas critiquer la France j'adore la France je me suis sentie trop dans mon élément enfin j'avais l'impression que c'était vraiment que des gens passionnés et, euh, et des gens qui qui partagent des passions communes et des trucs comme ça et il y a tellement de gens qui bossent sur les réseaux qui font de la vidéo, de la photo, du mannequinat et tout, que, bah juste, genre, c'est normal, enfin, en fait, on dirait vraiment que cette ville a été inventée pour moi, et genre, c'est trop chelou de dire ça, mais j'ai tellement aimé cette expérience, je vous avoue que le retour est un peu compliqué, de toute façon, je le savais depuis le début, euh, voilà, ça a pas tout changé de mon goût et de comment je me sens euh, par rapport euh ces derniers mois mais euh, ça a été une expérience tellement enrichissante et je regrette pas une minute d'être partie et je regrette pas une minute d'avoir fait euh, ce choix dit parce que euh, ça m'a fait énormément énormément grandir et j'avais besoin de ça et vraiment euh, gros love sur tous les gens que j'ai rencontrés et sur mes potes aussi qui, qui, que j'ai rencontré là bas parce que franchement ça a été une expérience amazing je ne sais même pas comment vous dire à quel point et comme vous le savez euh, j'aime bien vous partager des moments réels de vie et, euh, et voilà, même si ces derniers mois n'ont pas été faciles, encore une fois, je me répète et que euh, c'était pas parfait, bah, j'ai aussi trouvé un peu une petite lumière euh, dans, dans tout ça. Et, euh, et franchement, euh, voilà, Bali dans mon cœur, genre Bali, ça m'a sauvée, là, littéralement. Et, et voilà, je sais que j'y retournerai, je sais que ça va être dur de faire tous ces montages, de voir tout ça parce que c'est compliqué, mais on va, on va le faire et, euh, et voilà. Et encore une fois, j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir... Euh, vivre cette période un peu compliquée euh, à Bali parce que franchement euh, c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas euh, voilà si vous avez des questions particulières, des ressentis par rapport à cette série de vidéos ou des demandes concernant euh, mes vidéos sur Bali et tout, n'hésitez pas à les demander euh, voilà là je suis rentrée, je vais commencer un nouveau chapitre de ma vie qui est euh, ma vie à Paris donc euh, j'espère que ça vous plaira et ce sera euh, l'occasion de commencer une nouvelle série de vidéos je vous fais des gros bisous, en tout cas si vous avez aimé euh, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et à mon compte TikTok et à donner de la force parce que c'est grave important, donc euh, voilà n'hésitez pas, pas à commenter, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner je vous fais des gros bisous, bye amis